Salut, mon petit paresseux. Es-tu prêt à vivre une aventure incroyable dans l'Amazonie? Oui. Allons-y. Mini-yoga! Mini-yoga! Bienvenue à Mini-yoga. Je m'appelle Josée et ensemble, nous allons vivre une belle aventure. Aimes-tu bouger, t'amuser et explorer? Oui. Eh bien, tu es au bon endroit. N'oublie pas ton matelas de yoga ou ta petite serviette pour être confortable. Et regarde, j'ai même mes amis les petits perroquets avec moi. Euh, bonjour, Noah le petit perroquet. Bonjour. Bonjour, Julia le petit perroquet. Bonjour. Et bonjour à toi. Est-ce que tu reconnais où nous sommes? Oui, dans une forêt, mais pas n'importe laquelle. On est dans l'Amazonie, une épaisse forêt pluvieuse qui se trouve en Amérique du Sud. Oh, et waouh Mais regardez autour de nous, il y a des gros arbres, ils sont énormes, oh! n'est-ce pas mes petits peregrines Oui. <rire> oh, allez, on respire l'air de l'Amazonie. Yeah. Oh oh! Il fait tellement chaud, oh, et humide. Et c'est une chaleur qui garde la peau presque toujours moite. Regarde. Et... Oh! Oh! Oh! Mais je sais, profitons de cette chaleur pour nous échauffer. Fais comme moi ou fais comme ça. Allez, on écarte les pieds comme ceci. On prend une grande inspiration. Et on marche sur place sur la pointe des pieds. Et hop, et hop, et allez. On compte jusqu'à 10. Vous êtes prêts? Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on roule notre bassin de ce côté et on compte jusqu'à 5. Et 1, 2, 3, 4 et 5. Et de l'autre côté, et 1. 2, 3, 4 et 5. On étire ce bras de ce côté. 1, 2, 3, 4, 5. On change de bras. Et 1, 2, 3, 4, 5. Vers l'arrière. Et 1, 2, 3, 4 et 5. Et le dernier bras. Et 1, 2, 3, 4. 3, 4 et 5. On étire les bras vers l'avant et on roule les poignets d'un côté à l'autre comme un chef d'orchestre. Allez, Julianne, montre-moi ton chef d'orchestre. Ouh. Et de ce côté, on compte jusqu'à 5. Et 1, 2, 2, 3, 4, 5. Et de l'autre côté, et 1, 2, 2 3. 4 et 5. Et maintenant on bouge les épaules vers l'arrière. Oh, Noah, montre-moi comment tu roules bien tes épaules. Waouh Allons-y, on compte jusqu'à 10. Et 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et 10 et vers l'avant et 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on roule notre cou et notre tête d'un côté à l'autre. Comme une pendule, mais pas trop vite. Et on compte jusqu'à 6. Et 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On prend une grande inspiration. On lève les bras dans les airs, on plie les genoux et on étire les pieds et on compte jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Oh, on a une boule d'énergie qui entre dans les orteils, qui monte jusqu'aux genoux et au bassin. Oh, et dans les bras, jusqu'à la tête, et on danse. Oh, oh vous faites bien ça! On est tellement plein d'énergie! Oh!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 On place les mains sur le ventre et on gonfle notre ballon. Encore. Une dernière fois, on gonfle notre ballon. Et voilà. N'oublie pas de bien respirer tout au long de notre aventure. Oh, T'as entendu ça? C'est le cri d'un paresseux. Et sais-tu à quoi il ressemble? Oh! Qu'il est mignon! Tu as vu ses longues griffes? Et on dirait qu'il sourit presque tout le temps et qu'il est toujours prêt à se faire prendre en photo. <rire> oh, mais allez, on va se faire prendre en photo comme un paresseux. Oui. oui. Noah, montre-moi ton sourire d'un paresseux. Wow. Et Julia. Oh, wow. Et toi? Oh, wow. Vous avez vraiment tous des super beaux sourires. Allez. Musique! Et un, deux, trois, on sourit! Et un, deux, trois, on sourit! Et un... Oh oh. Oh, oh, oh! oh! Attendez, attendez, attendez! On arrête la musique! On arrête <rire> la musique! J'oubliais qu'un paresseux bouge... Très lent -e lentement! Allez, bouge très lentement avec nous. Musique! <ihre> uh -huh. Deux, trois, souris. Deux, trois, souris. <rire> hey, ici si on se transformait en paraissait aujourd'hui. Oui. oui! Allons-y. On écarte les deux pieds de chaque côté. On prend une grande inspiration. On active les doigts magiques et on se transforme en paresseux. <rire> <rire> oh. <gasps> wow, regarde notre long poil. Oh, Allez, bouge ton long poil avec nous. Au oh. revoir. Et un, deux, trois. Et on tourne. Et un. Deux, trois, et on tourne. Oh, c'est vrai. Il ne faut pas oublier qu'on bouge très lentement. Un, deux, trois, et un, deux, trois, Allez, on s'assoit sur les fesses. Et on s'accroche à notre arbre avec nos pattes et nos griffes. <rire> Bravo, Petit Paresseux! Wow! On a tellement une belle vue en haut de notre arbre, hein? Oh, hey, mais regarde au loin! Oh, une belle montagne! Wow! On aimerait tellement ça l'avoir de plus près. Explorer! Oh, mais oui! Bonne idée! Tu viens avec nous, Petit Paresseux? Mmh. Parfait! Allons-y, on descend de notre arbre. <rire> euh... <rire> euh, on descend. Mais <rire> <Et> voyons. Ah, <rire> oh, mais oui! On est des paresseux. On bouge très lentement. On bouge tellement lentement qu'il fera nuit par le temps qu'on descend de notre arbre. On ne pourra jamais voir la montagne de plus près. <rire> On est tellement triste, petit paresseux. <rire> Allez, pleure avec nous. On inspire. <rire> On inspire. On inspire. Petit paresseux, sèche tes larmes. Hein? Oh. <rire> C'est notre amie Delphine, le dauphin rose. Elle est en bas dans la rivière. As-tu déjà vu un dauphin rose? Allez, petit paresseux, saute sur mon dos et je t'apporterai près de la montagne. Wow, T'as entendu ça, petit paresseux? <rire> Allons-y. On se lève tranquillement vers le haut. Et hop. Et la tête qui suit. On étire nos bras dans les airs. On colle ce pied à notre jambe. Ouh, et nous allons plonger dans l'eau. On compte jusqu'à cinq. Un, quatre, deux, trois, quatre, quatre et cinq. cinq. <rire> oh, on a trop peur. Allez, courage. Ouh. On change de jambe. Un, deux, deux trois. Quatre, Chasse, s'enrire au plomb. J'en Mais bravo, on a réussi. <rire> Waouh, l'eau fraîche fait tellement du bien à notre poil. Allez, imite Delphine, le dauphin avec nous. On se couche sur le ventre. Et hop. Et on nage. On nage, on nage, oh, et on saute dans les airs, en levant les bras et les jambes, comme ceci. Oh, allez, Noah, montre-moi ton saut de dauphin. Et toi, Julia? <rire> Quel beau cri! Allez, nage et saute avec nous. Nage, nage, nage dans l'eau, nage, nage, ah que c'est beau, nage, nage, nage dans l'eau, nage, nage que c'est rigolo. Allez, maintenant, on nage encore plus vite! Plus vite, plus vite! Allez, hop! Nage, nage, nage dans l'eau! Nage, nage, ah, que c'est beau! Nage, nage, nage dans l'eau! Nage, nage, ah, que c'est rigolo! Waouh, On n'a jamais bougé aussi vite! Ouh. Allez, on inspire... et on expire. On inspire... et on expire. Wow! On se sent tellement bien dans l'eau! On se sent tellement libre! Oh, et regarde tous les poissons autour de nous! Oh, allez, on fait le poisson! Et, et voilà, petit paresseux! C'est le plus près de la montagne que je puisse t'apporter! Oh, oh, merci beaucoup, Delphine! À la prochaine! Oh, et devant nous, il y a la grosse montagne. Oh, youpi! Oh, allez, marchons vers la montagne. On se place sur nos quatre pattes. Et hop! Et on marche très lentement. Tu peux faire comme moi ou tu peux faire comme ça. Allez, on marche avec nos pattes opposées. Et... 2, 3, 4. Et on se place tout droit. Oh, et ouh, il y a des feuilles. Allez, on mange les feuilles. Et 1, 2, 3, 4. miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam. -mm -mm -mm. Oh, ça fait tellement du bien manger des feuilles. Mm -mm -mm. Oh, mais on est encore très loin de la montagne. Nous n'avons avancé que de 2 mètres. Oh. Oh. oh, il fait tellement chaud. Oh, attends, tu quoi On dirait de l'eau. C'est une chute, c'est une chute. Ah, oh, mais oui, c'est une chute. J'ai une idée. On peut se mettre sous la chute et se rafraîchir. Allez, on se lève debout tranquillement. Et on lève les bras dans les airs. En arrière avec la tête qui suit ah, Sur toi de sortir ta poitrine On inspire et on laisse l'eau couler Psss! On inspire! Psss! Oh, et wow des chutes. L'eau frappe les roches et revolt dans les airs. Frappe les roches et revolt l'eau. Allez, on fait comme l'eau. Et on saute sur un pied et l'autre pied. Et les bras suivent le mouvement. Et on compte jusqu'à 10. Vous êtes prêts? Allons-y. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 9 et 10. 10. Oh wow, on se sent tellement rafraîchi. Mais parlant de marcher, on est encore vraiment très loin de la montagne. Oh, on y arrivera jamais. Ne pleure pas, petit paresseux! Bah, bah. Saute sur mon dos, mon dos. Ah. Mais c'est notre ami Pierre-Luc ah, le perroquet. Allez, on saute sur son dos. Whip! Et on plie notre corps comme ceci, en étirant notre bras vers le haut et l'autre bras vers le sol. On inspire. Et on expire. Allez, on change de côté. Hop! On inspire. Et on expire. Et hop. Oh! Wow! On est plus près de la montagne. Il y a des animaux, des arbres et de l'autre côté de la montagne. Wow! C'est le plus beau coucher de soleil qu'on a jamais vu. Le ciel est jaune et orangé. Oh, c'est tellement beau! C'est le plus beau jour de notre vie! Oh, il commence à faire noir! C'est le temps de retourner à la maison! Maison! Allez! On vole jusqu'à la maison. Chante avec nous. Vol, vole, petit paresseux. Vol, vole, on est heureux. Vol, vole, vole petit paresseux. Vol, vole, vole dans le ciel bleu. Oh. Et merci, Pierre-Luc le perroquet. Ah! <rire> Allez, on se couche sur notre dos. Et on lève nos pattes dans les airs. Tu peux faire comme moi ou tu peux faire comme ça. Et on compte jusqu'à 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore une fois, et 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouh! On s'écrasera sur notre branche. Ah. On inspire. Et on expire. On inspire. Et on expire... ...en oh, est. Josie! Mmh. Josie, mmh. réveille-toi! Hein? Quoi? Je... Euh... Oh! <rire> Désolée. <rire> Et voilà, c'est déjà la fin de notre aventure. Est-ce que tu t'es bien amusé, petit paresseux? Nous aussi, hein? Oui! oui! Allez, on ferme les yeux et on prend un moment pour se féliciter. On inspire... et on expire. Oh, wow! <rire> Quelle belle aventure! On a été très courageux. On a plongé dans l'eau. On a nagé avec les poissons grâce à notre ami Delphine le dauphin rose, on s'est baigné sous la belle chute pour se rafraîchir et grâce à notre ami Pierre Luc le perroquet, on a volé autour de notre montagne et on a vu un beau coucher de soleil. On peut toujours compter sur nos amis pour de belles aventures. Allez, on inspire. Et on expire. On inspire. Et on expire. On ouvre les yeux. On ouvre grand les bras. Et on se donne un gros canet. Et à toi, on se dit merci. Un, deux, trois. Merci. merci. Et si tu as des amis autour de toi, tu peux leur dire merci à eux aussi. Merci Julie, à le petit perroquet. Merci. Et merci non à le petit perroquet. Merci. Et merci à toi. Merci. merci. Je m'appelle José et je te dis à la prochaine fois pour une toute nouvelle aventure de Minimoka.